Je vais présenter euh, François Poutier, qui est professeur associé à l'Université de Bordeaux-Montagne. Il est responsable du master professionnel en ingénierie de projets culturels et interculturels, également chercheur associé au laboratoire, au laboratoire Passage, au CNRS. Euh, en tant qu'ingénieur de recherche, donc il accompagne... En maîtrise d'ouvrage collectivités publiques et acteurs privés dans la définition de leurs projets culturels. Il est également associé à l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble. Et donc, il a à la fois une expérience de terrain, une expérience de recherche et d'enseignement. Je vais lui laisser la parole. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très, très heureux de, de partager cette fin de matinée avec vous. Alors, euh, évidemment, les sujets que vous avez fait remonter sont extrêmement riches et, et je ne vais pas pouvoir malheureusement euh, traiter l'ensemble, sachant que l'on m'a surtout demandé, en fait, dans cette heure et demie à passer ensemble, d'essayer de revenir sur quelques bases, peut-être d'aménagement du territoire et des mutations que l'on voit aujourd'hui se, se construire, et puis aussi euh, quelques bases de politique culturelle, mais alors là, ça sera vraiment à la serpe, autant vous le dire, euh, de manière à ce qu'on voit un peu plus clairement ce qui aussi euh, ne définit pas, parce que la notion de projet culturel de territoire ou de projet artistique et culturel de territoire n'est pas aujourd'hui un dispositif, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une notion stabilisée. Donc c'est plutôt mon ressenti que je vous transmettrai en, en fonction de ça et que euh, d'autres euh, amis et interlocuteurs approfondiront avec vous euh, le, le, le 2 juin, bien évidemment, euh, par rapport aussi à vos, à vos préoccupations. Alors, dans le projet culturel de territoire, on va essayer de, de décrypter un petit peu ces termes-là et on va commencer par le dernier, ce mot de territoire qui, jusqu'à un temps extrêmement récent, c'est-à-dire il y a encore 25 ans, n'était quasiment pas prononcé, non pas que le vocable n'existait pas en français, mais tout simplement parce que finalement, ce terme n'était pas un terme usité ni d'ailleurs dans le domaine scientifique, ni dans le domaine des politiques publiques, encore moins dans celui de la culture. Notre premier ministre a réussi à le prononcer 40 fois en moins de 20 minutes en juillet 2020. Donc, je pense que c'est un record qui, qui va quand même être assez difficile à, à, à battre, euh, mais qui montre bien comment le mot s'est complètement imposé aujourd'hui dans notre vocabulaire et, et, et dans notre lexique. Pour autant, s'il était un mot qui n'existait finalement que peu il y a 25 ans de ça, il y avait trois raisons principales déjà pourquoi ce terme n'était pas utilisé. Pour le premier, c'est que pour les géographes, comme d'ailleurs en sciences politiques, il désignait finalement les confins des confins des confins, c'est-à-dire finalement ce qui était le plus loin de la centralité, du centre et donc de la décision de pouvoir. Il y a un bon exemple en France, c'est ce qu'on appelle les territoires d'outre-mer, où la seule fois, finalement, le mot de territoire est vraiment employé. Et dans ces territoires d'outre-mer, on est toujours un tout petit peu en peine pour les nommer et les citer, et encore plus pour les localiser. Deuxième raison, c'est que pendant très longtemps, ce mot de territoire s'est opposé à une logique qui était celle des réseaux, logique des réseaux née à partir des années 60, et où le territoire a été considéré comme étant antinomique finalement avec cette logique de, de réseau. Alors on le doit en grande partie à un théoricien de la communication qui s'appelle Marshall McLuhan à la fin de, de, des années 60, et qui considérait que finalement nous habitions toutes et tous le même territoire, un village planétaire, c'est ça le terme exact en fait qu'il employait, tout simplement parce que nous vivions en même temps et en simultané, le même événement. Et il ne posait pas la question, évidemment, de l'Internet à ce moment-là, qui restait à la fois dans la euh, propriété de la CIA ou de, dans les limbes du LSD, euh, du, et du monde hippie californien des années 70, mais plutôt, finalement, la mondovision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous visions le sacre de la Reine d'Angleterre et les premiers pas sur la Lune ensemble ben, nous visions bien dans le même territoire dans le même village planétaire, et ça tombait bien puisque très rapidement, nous allions être tous habillés de la même manière, manger la même chose, parler la même langue, si possible l'anglais bien évidemment, et euh, finalement échanger dans le même regard. Et puis la troisième raison pour laquelle le mot de territoire était peu employé, c'est qu'il rimait avec le mot de terroir, et hormis quelques rares dans les années 70, installés sur un plateau euh, en contestation avec une zone militaire, bah finalement le terroir était quand même considéré avant tout comme étant quelque chose où on avait les pieds dans la glaise, et bien loin des grands courants de la modernité qui nous traversaient, qui passaient devant nous, sans nous prendre au passage. Donc finalement ce mot « de territoire » renvoyait à une image assez païséiste, et une image qui finalement ne fonctionnait pas avec le terme de la modernité, et du progrès qui a animé les 30 glorieuses et encore les 20, les 20 ans suivants. Alors, si le mot de territoire s'est réimposé, euh, il s'est déjà réimposé d'ailleurs dans la mutation entre collectivité locale, collectivité territoriale, on est au milieu des années 90, c'est finalement... Euh, avec peut-être beaucoup de bonheur, peut-être un bénéfice collatéral qui fait que nous nous retrouvions aussi nombreux ce matin à essayer d'échanger à distance, mais c'est aussi avec un inconvénient, c'est qu'il s'est non pas vidé de son sens, mais il est, il est devenu un mot un peu mana, un mot qu'on agite comme un totem et qui, quand on a dit territoire, finalement, aurait résolu tous les problèmes tels que notre Premier ministre, d'ailleurs, l'a certainement pensé au moment où il l'a prononcé ce nombre de fois absolument important. Alors, qu'est-ce qui se cache finalement derrière la notion de territoire aujourd'hui et pourquoi ce mot est devenu un mot un peu valise On en a d'autres dans le champ de la culture, hein, donc on est quand même des spécialistes de ça, médiation est pas mal aussi, mais pourquoi est-ce que ce mot finalement de, est devenu un, un mot malin et qu'est-ce qu'on y met derrière Alors En fait, il y a un empilage finalement de données différentes. Alors, la première, le premier élément c'est que le territoire est d'abord donné, tel que l'a défini un chercheur que vous croiserez peut-être, qui s'appelle Pierre-Antoine Landel, qui est d'ailleurs déjà intervenu pour Spectacle Vivant Auvergne-Rhône-Alpes. Et Pierre-Antoine Landel, il considère que dans ce territoire donné, finalement, il y a deux entités différentes. Il y a d'abord une entité du Hard. C'est-à-dire, finalement, bah, de ce qui fait quand même le territoire, de la géologie, de la géomorphologie, du climat, des paysages. Quand je dis ça, j'ai un peu l'impression d'être le géographe de la fin du 19e siècle. Euh, compa... J'adorerais être en compagnie de Vidal Lablache avec vous. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le territoire, on l'a perçu, finalement, sous ce regard-là. Et assez curieusement, aujourd'hui où le mot s'est imposé, on en oublie tout à fait ces éléments. Ce qui est quand même regrettable parce que cette tendance à oublier est un peu surprenante. Vous êtes quand même bien placé. Alors là, je vais parler plutôt d'Auvergne-Rhône-Alpes, je m'en excuse pour tous ceux qui viennent d'au-delà, mais il me semble qu'on n'est on on pas exactement dans la même situation sur les hauts plateaux de la Haute-Loire, dans la Chartreuse ou dans la vallée du Rhône. Donc, ça veut dire que cet élément du hard, il est quand même présent, même si bien évidemment, le monde... Le monde a pensé depuis longtemps qu'il était plat et qu'on pouvait le traverser avec des tunnels, avec des voies d'avion et sur lequel finalement le relief, la géographie, la géomorphologie physique, telle qu'on pouvait l'entendre, n'existait plus. Deuxième élément dans ce territoire donné, et aussi parce que nous sommes des Français, eh bien, nous sommes des territoires institués. C'est-à-dire finalement, c'est un peu cette tradition française qui, en regardant la carte un peu du haut, à découper en très grande partie à la Serpe des découpages politico-administratifs, sans finalement parfois prendre en compte des langues différentes, euh, des terroirs différents, des éléments géologiques différents. Et, et il est évident que quand vous êtes par exemple dans le bassin de Brive, si je devais reprendre un exemple en dehors d'Auvergne-Rhône-Alpes, eh vous êtes bien en effet dans l'ex-région Limousin, vous êtes bien en région Nouvelle-Aquitaine, vous êtes bien dans le département de la Corrèze, mais vous êtes dans un endroit très spécifique parce que c'est le seul endroit où le socle gradétique n'est pas là et où finalement eh bien, la couleur des paysages, la couleur des maisons, la manière d'habiter est extrêmement différente. Donc ce territoire institué, il a été en grande partie découpé à la serpe sur le principe de la carte, où il est finalement nécessaire de quadriller le territoire pour s'en assurer la fidélité. C'est bien ça, la loyauté et surtout l'ordre public, parce que c'est quand même l'enjeu de tout ça. Dans ce découpage-là, je vais traverser très très vite, évidemment, parce que vous le connaissez bien mieux que moi, c'est tout simplement les questions de communes qui sont certes nés à la Révolution française, mais ont repris des découpages précédents qu'on appelait les paroisses, qui elles-mêmes avaient repris un découpage de l'Empire romain qu'on nommait les civesses. C'est autant dire que les communes, c'est 2000 ans d'imaginaire. Donc, ça veut dire que ça ne rigole pas. Hein. Quand on est dans les querelles de clochers, on sait ce que ça veut dire hein, en France, parce que le poids de cette histoire et de cette transmission est évident. C'est dorénavant la naissance ou le renforcement l'intercommunalité et la naissance de, de métropole. Ce sont des régions avec des grandes, des nouvelles, des hauts et pas de bas, mais ça aurait pu aussi, euh, mais en tout cas, des bas parfois connus aussi par ces mêmes régions. Et puis enfin, des départements, que, collectivités que l'on croyait euh, caduques en 2013 et qui, de manière euh, incroyable, comme le Phénix, ça c'est un mot d'Emmanuel de, Négrier et de Philippe Tellier, comme le Phénix renaît tout le temps toujours de ces cendres, et qui, euh, d'une certaine manière, bah, finalement, aujourd'hui, est quasiment renforcée dans, dans nos réformes territoriales, ne serait-ce d'ailleurs que par la redépartementalisation de l'État, puisque, comme vous le savez, ces départements ont été créés sous un principe de carré qui quadrille l'ensemble du territoire français en 1790. Carré, que l'on a un peu traduit quand même, en essayant d'épouser vaguement à certains endroits un cours d'eau ou, en effet, une lisière bleue de montagne, et euh, qui, en fait, a été calculé sur la base de la journée de cheval pour que le préfet de police puisse se rendre facilement à tous les endroits, réprimer toute révolte. Donc, vous voyez comment ce découpage, il reste vraiment un découpage de l'ordre public dans ces territoires donnés, donc qui empile à la fois du dur, hein, c'est-à-dire de la géologie, de la géomorphologie, et aussi du politico-administratif, c'est-à-dire du territoire ainsi. Mais derrière la notion de territoire, il n'y a pas que ces territoires donnés, il y a aussi ce qu'on appelle des territoires construits. Et peut-être aujourd'hui, encore plus qu'hier, ces territoires construits ont tendance à prendre le pas sur les territoires donnés. Dans ces territoires construits, il y a d'abord des territoires de vie, alors on dit souvent bassin de vie, hein, mais des territoires de vie qui ne cessent de s'agrandir. Pendant très longtemps, ils ont, considéré à des par... ils ont correspondu pardon, à des parcours quotidiens d'un centre à une périphérie, hein, c'était globalement l'image que l'on pouvait en avoir, et dans ces parcours quotidiens, on avait finalement un noyau central, une couronne, et puis après une deuxième couronne, une troisième couronne, une quatrième couronne et on avait des éléments qui s'étendaient de cette manière. Aujourd'hui ces territoires de vie sont beaucoup plus difficiles à cerner parce que tout simplement nos circulations sont devenues beaucoup plus difficiles à cerner. D'une part parce que nous échangeons via des des éléments numériques et que, très clairement, en effet, nous n'avons plus une relation centre-périphérie, mais une relation totalement décentrée, mais aussi parce que, quand j'interroge parfois des étudiants sur ce qu'ils ont fait le week-end dernier, enfin, sauf les deux dernières années, je tiens à vous le dire, ils me disent qu'ils qu étaient à Berlin, à Rome ou à Marrakech avec un aller-retour à 19 euros sur un low cost. Donc, ce qui veut dire qu'en effet, leur territoire de vie, ben, finalement, il n'est plus du tout dans la relation centre-périphérie, mais il est, complètement explosé finalement dans des parcours qui sont beaucoup plus transverses, qui se font par des éléments numériques, mais aussi par des voies de transport qui, en termes d'avion comme de train d'ailleurs, avec des abonnements en TGV eh ⁇ vont permettre d'avoir des circulations un petit peu, non pas déraisonnables, mais tout simplement irraisonnables. Dernier élément dans ces territoires construits, c'est ce qu'on appelle les territoires vécus. Et les territoires vécus, eh c'est finalement ce que toutes nos histoires familiales, sociales, nos rencontres, nous nourrissent. Alors, ces territoires vécus peuvent... En effet, être une manière parfois un peu incantatoire d'un récit. J'adore qu'on me considérait de Paris, d'en faire Rochereau, 14e arrondissement. J'adore penser que j'ai un lien avec le pays de Montbéliard, mais aussi un peu le bassin minier du Nord. Je rappelle que j'ai vécu des moments forts à, à Limoges. Je, voilà. Et vous voyez, j'ai un parcours très, très français, j'ai envie de dire. Donc, il est encore assez simple. Il ne crée pas de douleur pour moi. Il est juste une manière de se raconter, finalement, dans notre récit. À d'autres endroits, il peut créer des problèmes. Vous le connaissez très bien sur les phénomènes, notamment de migration. Où on est d'un endroit sans être de celui-ci, sans être accepté par celui-ci aussi, ni accueilli, ni en hospitalité. Et puis on est aussi, on se réfère à un autre endroit, mais à un autre endroit qui reste finalement un mythe. Donc ce qui veut dire que globalement dans ces territoires vécus, il y a une immense construction très individuelle et qui va aussi poser une question quand vous vous allez aborder finalement la question du projet culturel de territoire. Vous pourrez en vous faire un diagnostic géologique et géomorphologique et de paysage en grande partie, comme on le fait dans l'aménagement. Vous pourrez faire un diagnostic de politico-administratif et de territoire institué, c'est évident, même si ça va être confus à plus d'un titre, on y reviendra derrière. Vous pourrez essayer de voir les flux et les territoires de vie, et là, on va être de moins en moins dans le collectif et dans plus en plus l'individuel, et quand vous interrogerez les gens sur leur territoire vécu et la manière dont ils se perçoivent dans le territoire dans lequel ils vivent ce jour-là et eh bien évidemment là on va être véritablement sur des éléments extrêmement individuels. Pierre Wells dit nous ne vivons plus nous vivons de plus en plus dans des espaces sociaux et spatiaux multiples que chacun d'entre nous articule à sa manière en bricolant sa propre sphère de vie. Donc, vous voyez, on est bien dans cet élément-là. Et puis, il y a une autre citation que, que je vous ai pardonnée, mais qui est un géographe qui m'est proche euh, et, et qui, est, qui était professeur émérite à l'Université de, de Toulouse, Jean Jaurès, qui, qui avait ce magnifique mot qui disait, les territoires qui nous habitent ne se réduisent pas au territoire que nous habitons, et je trouve que c'est encore la meilleure définition que l'on pourrait avoir aujourd'hui de cette formidable richesse que pour présenter le, le territoire et de cette difficulté aussi à l'appréhender, bien au-delà de considérer uniquement que le territoire se délimiterait à ce qu'un État, en très grande partie, a euh, découpé à la serpe dans nos territoires français et qu'il a su magnifiquement importer dans ses colonies et qui n'est pas, quand vous regardez la carte de, de, de l'Afrique, vous en comprenez aussi les incidences, y compris encore, encore aujourd'hui. Tout ceci a signé à la culture, finalement, non plus vraiment euh, uniquement euh, le fait d'être un secteur ou d'apporter un service, mais bien peut-être de retrouver aussi une dimension, et, et là-dessus, je crois qu'on peut en être tout à fait satisfait tout en étant quand même très convaincu que cet ergère politique aujourd'hui eh euh, il repose sur quand même pas mal de choses à revoir dans nos manières de fonctionner. Et je pense que là encore, il y a, il y a du goût. D'autant que cette notion de territoire, elle est aujourd'hui en très grande partie impactée par un certain nombre de, de, de mutations. Euh, première mutation, et, et je reprends les mots d'un sociologue médiatique et, et facétieux que, que vous avez déjà certainement croisé, qui, qui se nomme Jean D'abord, du fait de notre espérance de vie. Euh, Jean Viard considère que nous vivons 5, 6, 720 000 heures, c'est tout à fait juste, c'est un calcul euh, au niveau de la durée de vie euh, rapporté à un nombre d'heures. Sur ces 720 000 heures, nous en travaillons 75 000, le calcul est juste aussi, c'est-à-dire qu'à 1 607 heures par an sur la durée actuelle de notre travail, eh bien nous arrivons à peu près à, en effet, à cet élément de, de 75 000. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne travaillons plus que 10 de notre vie. Donc, la valeur travail… Évidemment, en 1900, l'inverse était donné. Hein, nous travaillions 90% de notre vie. La valeur travail n'est plus aujourd'hui la valeur principale qui nous anime finalement dans notre vie. Et cette espérance de vie, elle va nous amener à vivre des territoires différents en continu, qui vont parfois s'enchaîner, se succéder ou parfois se superposer. Tout simplement parce que, et ça reprend la question de nos mobilités, ces mobilités sont devenues de plus en plus importantes. Donc, mobilité numérique, bien évidemment, mobilité physique, puisque euh, il y a encore dix ans, nous avions un temps de travail, un temps de, de mobilité, pardon, de à peu près une trentaine de kilomètres par jour. Aujourd'hui, nous en sommes à 45. Alors peut-être que l'augmentation des, des, des coûts va peut-être le limiter, mais la projection, en fait, pour 2025, était de plus de 60 km heure, 60 km, pardon, en moyenne par jour dans nos déplacements alors encore une fois c'est une moyenne ce c'est pas des éléments de calcul qui dit on fait 60 km par jour au quotidien mais c'est bien 60 km en comptant nos loisirs nos voyages nos trajets professionnels et évidemment nos changements de territoire et de mobilité. Janvier rajoute dans cet élément parce qu'il est facétieux et que tous ces chiffres seraient bien évidemment à relativiser et à rediscuter, mais ils ont au moins l'avantage de dire des choses un tout petit peu provocantes. C'est que, en très grande partie, nous changeons de lieu d'habitation aujourd'hui en moyenne tous les dix ans. Et il ajoute d'ailleurs, et de couple tous les huit ans, c'est aussi la moyenne. Il y a donc deux ans pour vendre la maison, mais ce n'est pas aussi mécanique que ça, même si je trouve que l'élément est assez clairement dit. Plus de la moitié des Français aujourd'hui, dans une étude des Crédoc, envisagent un déménagement dans les cinq années à venir. Et c'est vrai qu'on est passé du monde de, du kilomètre ou des cinq kilomètres, hein, celui de nos parents et grands-parents, à un monde en effet aujourd'hui des 45 ou des 60 kilomètres, donc avec un autre regard, évidemment, par rapport à ces éléments. Pour autant, prudence quand même sur ces questions de mobilité, on est sur des moyennes, et à l'inverse, on a un certain nombre de personnes qui, eux, eh bien, euh, ne vivent pas ces mobilités, c'est-à-dire que cette mobilité peut être une opportunité pour des individus qui appartiennent à des professions et des catégories socioprofessionnelles qui le permettent, pour beaucoup, d'entre nous, eh bien, elles sont devenues une contrainte. C'est-à-dire que finalement, pour beaucoup d'entre nous qui n'en avons pas souvent les moyens, eh bien, nous avons à l'inverse un scotchage. Un scotchage, pré... c'est scotchage, un terme sociologique qui parlait des cités de la fin des années 90. Pardon, je suis désolé parce que le mot n'est vraiment pas beau. Et cet élément-là crée des problèmes extrêmement importants que vous connaissez tout simplement en termes de transport, tout simplement en termes financiers. Troisième élément de ces mutations importantes, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus opposer la ruralité et l'urbanité. On voit très clairement des éléments très différents. Je me permets de, de vous projeter quelques cartes au passage, juste pour vous montrer le découpage communal aujourd'hui encore en France avec cette myriade de querelles, de clochers et d'histoires dans l'imaginaire extrêmement important. Et donc, on ne peut plus opposer la ruralité et l'urbanité en très grande partie pour une raison assez mécanique, c'est que la France, et c'est un des rares pays européens comme celle-ci, a conservé un tissu et un semis de bourgs et de petites villes, là où d'autres pays, finalement, ont eu un effet d'urbanité extrêmement important. Quand vous traversez... Euh, en voiture ou en train, les hauts plateaux de la, de la Castille, euh, ben, vous avez finalement de grandes étendues euh, agricoles, parfois croisant un technopôle agricole euh, de temps en temps. Et puis, tout d'un coup, devant vous émerge, comme ça peut être le cas à Valladolid une cité, extrêmement dense, extrêmement haute, et puis une fois que vous l'avez euh, traversée, eh vous retombez sur des éléments. Pour la France, on n'est pas dans ce cas-là, on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement maillé, encore aujourd'hui, d'un euh, élément euh, de petite urbanité ou de bourg, tout simplement, avec une campagne, puisque le terme de ruralité a disparu, de normalement, on va lui substituer le mot de campagne peu dense ou très peu dense, c'est le, le choix qui a été fait suite à l'agenda rural européen et pour la France en, en 2012, des campagnes peu denses et très peu denses, mais des campagnes qui demeurent en très grande partie habitées. Pour toutes ces raisons-là, la question en effet de l'exode rural qui, moi, a animé mes cours de géo et d'histoire ou d'économie dans mon enfance, enfin mon adolescence plutôt, eh bien aujourd'hui, elle n'a pas été jusqu'au bout finalement de ce qu'on pensait dans les années 60, c'est-à-dire se retrouver avec des grands espaces vides face à des entités urbaines extrêmement importantes. Mais j'y reviendrai un peu, un peu plus par la suite. C'était juste pour vous montrer le découpage des départements. Et le découpage, en fait, qui a préjugé des départements, excusez-moi, j'ai oublié les cartes tout à l'heure. Donc ça, c'est en fait la première proposition de découpage départemental, hein, fait par euh, l'État central, alors qu'il n'est pas l'État révolutionnaire, je tiens à le dire, qu'il est l'État monarchique. C'est une autre manière de contrer l'influence qu'on va retrouver dans ce découpage-là euh, euh, départemental, qui va bien de 1 à 89 et non pas au-delà, le 90, le territoire de Belfort et les départements parisiens étant un découpage par la suite par rapport au découpage révolutionnaire. Deux mots simplement sur les cartes des régions que vous pouvez voir. Donc ça, c'était les régions d'hier, vous vous en souvenez. Euh, ça, ça aurait pu être les régions d'aujourd'hui. C'était une première proposition. Pour Auvergne-Rhône-Alpes, il n'y avait pas de modification importante, mais pour Nouvelle-Aquitaine, en revanche, il y en avait une, et pour Grand Est aussi, hein, de manière majeure, par rapport à ça. Et puis ça, c'est la carte des régions d'aujourd'hui. Donc, vous voyez que Finalement, la manière d'attribuer les choses a été vue de très haut, d'une carte et d'un assemblage qui était déjà loin d'être finalement serein précédemment. Donc, vous voyez, la ruralité et l'urbanité, la notion d'exode rural a changé. Et ces deux cartes, elles sont assez intéressantes, elles commencent à dater, mais je pense qu'elles ne sont que peu contestées aujourd'hui, où l'on voit très clairement que pendant très longtemps, on a parlé d'une diagonale du vide avec finalement des territoires qui, pour des raisons de travail, bah, tout simplement se remplissaient, alors très historiquement, les grands bassins industriels et miniers de l'Est et du Nord, plus récemment le, ce qu'on appelait le couloir rhodanien, c'est-à-dire l'axe Marseille-Lyon, et en remontée finalement quasiment jusqu'à la Valle de la seine et jusqu'à la, la question de, de notre capitale française. Aujourd'hui, les mobilités de personnes sont très différentes. Comme vous pouvez le voir, la diagonale s'est complètement inversée. Elle s'est inversée puisqu'elle va finalement de Cherbourg à Marseille, il y a peu de choses près, si on devait le regarder comme ça, avec un accroissement des extrêmement important dans tout ce qu'on appelle l'Ouest français, très grand Ouest français, avec quelques éléments un peu particuliers aussi sur les vallées très technologiques, notamment celles que vous avez dans votre région entre Grenoble et, et, et Lyon. Évidemment, un poids de la capitale qui demeure. Et puis, en grande partie, un poids de, des, des, des métropoles qui sont quand même aujourd'hui existants, si je veux reprendre cette terminologie-là. En revanche, quand on regarde le solde démographique, vous voyez que ce ne sont pas du tout les mêmes départements, ni les mêmes territoires, ni les mêmes régions qui gagnent de la population. Ce sont tout simplement d'autres régions, ce qui veut bien dire qu'il y a des phénomènes de migration, de mobilité au sein de nos territoires, qui est globalement d'aller de l'est vers l'ouest, d'aller finalement aussi à la recherche d'autres conditions sur lesquelles on sera amené à revenir. Cette carte-là, elle définit aussi de plus en plus, et c'est peut-être le quatrième élément que je voulais faire remonter, une question d'une euh, répartition de la richesse économique extrêmement nouvelle. En gros, pour reprendre les termes de, de Laurent d'Alzi euh, euh, par rapport à ça, c'est que finalement, les territoires où l'on produirait de la richesse aujourd'hui ne seraient plus les territoires où on la redistribuerait. Je prends deux exemples assez simples. Euh, la Seine-Saint-Denis, département 93, est le huitième département le plus riche de France en termes de produits intérieurs bruts, c'est-à-dire le huitième département qui produit le plus de produits intérieurs bruts en France. Euh, il est bien devant, finalement, euh, un certain nombre de départements. Et euh, cette même Seine-Saint-Denis, quand on l'appelle euh, parfois toujours la Seine-Saint-Denis, mais surtout le 9-3, est aussi le département le plus pauvre de France. Donc, vous voyez, on voit bien que la richesse qui est produite en Seine-Saint-Denis ne se redistribue pas en Seine-Saint-Denis, en grande partie parce qu'elle est produite par des sociétés dont le siège social est certes en Seine-Saint-Denis, mais globalement, va redistribuer à des actionnaires qui, eux, n'habitent pas euh, le 93 et qu'un certain nombre de personnes qui habitent le 93, eh bien euh, eux-mêmes ne, euh, ne travaillent pas dans ces entreprises-là, voire parfois ne peuvent pas travailler tout court. A l'inverse, si on prend d'autres exemples, et je vais en prendre un peu de, de mon ouest, moi j'ai un bassin d'Arcachon, petite entité blanche que vous voyez dans, dans, dans l'ouest girondin, Bassin d'Arcachon dont la production se limite à un système ostréicole qui représente 7% du marché français. Donc, ce qui veut dire que si vous n'habitez pas Bordeaux, il n'est pas facile quand même de trouver des huîtres du Bassin d'Arcachon. Bon, D'autant qu'assez régulièrement, la souris qui est censée les tester meurt et qu'elles sont considérées comme impropres à la consommation pendant deux mois. Donc on va dire que c'est encore plus difficile. Mais en tout cas, la production du Bassin d'Arcachon est faible. En revanche, tous les vendredis soirs, il y a un TGV Montparnasse Arcachon direct. Et il repart le dimanche soir, de la même manière, avec un certain nombre de personnes qui soit habitent et ont pris leur retraite à Arcachon, soit tout simplement viennent y passer leur week-end et redistribuer la richesse qu'ils ont acquise finalement à un autre endroit. Cet élément-là, il est vrai dans tous les territoires aujourd'hui, ce qui veut dire que dans un projet culturel de territoire, il faudra aussi être attentif à comment la richesse produite et la valeur produite, et je reviendrai sur ces éléments de valeur, eh bien, en effet, se redistribue bien dans le territoire. Peut-être pour terminer cette première session hein, de l'aménagement du territoire vu à, à, à la SERP, euh, je voudrais revenir peut-être sur deux éléments un peu importants euh, qui, aujourd'hui, ont animé finalement aussi notre réforme territoriale et notre manière de nous représenter le territoire. La première, c'est que finalement, dans toutes ces conditions-là, on pourrait voir le territoire national, métropolitain, mais pas que, comme étant animé en très grande partie quand même par la montée en puissance de systèmes urbains, qu'on appelle dorénavant des métropoles. Et dans une certaine forme de calcul que je vais essayer de vous retrouver ici, qui a été réalisé par le CGET, donc l'ex-data aujourd'hui la NCT, qui globalement centraliserait l'ensemble de la population dans ces entités urbaines. Cette carte, elle a été faite à partir d'indicateurs très très très simples hein. indicateur de lieu d'habitation, de lieu de travail, indicateur de mobilité, euh, indicateur d'attractivité de où est-ce qu'on fait nos courses finalement, où est-ce qu'on va en loisir, où est-ce qu'on euh, aussi on consomme de, de la culture. Et comme vous pouvez le voir, en effet. Eh bien, il y a un phénomène d'attraction extrêmement important des systèmes urbains, Paris en tête, bien évidemment, et très largement Paris. Et au milieu de tout ça, il n'y a plus que des filaments blancs de population, donc quasiment plus personne, qui résiderait dans nos campagnes, puisque toutes ces personnes, même résidant dans ces campagnes, seraient dans une attractivité, un aimant finalement de ces systèmes urbains. Et le CGT est allé un peu plus loin finalement dans la cartographie, puisqu'ils ont proposé une carte de la France encore plus simple, en se disant finalement à la première, c'était qu'on appelle la carte des vortex, c'est un peu compliqué à comprendre certainement pour des élus, on va leur simplifier un peu la carte de la France. Et donc euh, bah voilà finalement ce qui était la carte de la France euh, en 2012, carte qui a quand même prévalu à la réforme territoriale, donc ce n'est pas anodin quand, même que je, que, quand je vous la montre, c'est globalement. 95% de la population française habite des entités urbaines, euh, circule vis-à-vis d'elles en termes de mobilité dans des tuyaux qui vont de plus en plus vite et qui ne sont donc pas en pointillés, hein, qu'on appelle en très grande partie des lignes TGV et qui, finalement, vont permettre de relier des entités à d'autres par rapport à ça. Et au milieu, il bah, n'y a plus que du blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que personne. Il y a quelques rares qui apparaissent, hein, Limoges, qui proche, euh, bah, n'est plus qu'un point. Hein, c'est quand même une ville de 218 ans, mais ce n'est plus qu'un point sur la carte, qui d'ailleurs euh, peut-être disparaîtra encore demain, et au milieu de tout ça, eh c'est un grand blanc. Donc, évidemment, quand on voit le territoire comme ça, euh, vu par euh, le CGET à, à l'époque, et, et, et il n'a pas tout à fait changé d'avis, ben, globalement, on se dit, en effet, il n'y a plus que des aires urbaines dans notre territoire. D'ailleurs, 55 de l'activité économique et 52 des diplômés sont dans 15 grandes aires urbaines françaises. Donc, plus de la moitié ne représente finalement que la moitié, que 15 entités urbaines. Ça, c'est une première vision. Il y a une deuxième vision qui est plutôt celle qui a été portée par un géographe qui se nomme Christophe Guilluy que vous voyez ici et qui est très différente. Tout simplement parce qu'il ne prend pas, pour qu'on soit sa carte, hein, la carte, vous savez, c'est l'art de faire la guerre. Donc, euh, enfin, La géographie, c'est l'art de faire la guerre, et pour ça, la géographie a besoin de cartes. Euh, euh, cette carte-là, elle prend comme indicateur des indices de pauvreté, des indices de, de niveau sociaux. Et évidemment, là, on ne voit plus du tout la même France qui se dessine. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une France vide des campagnes, on est dans une France qui, certes, reste toujours aimantée quand même par des pôles urbains, vous les voyez comme moi ici, mais qui conserve quand même un très grand nombre de populations en vert, en gris ou en bleu, qui biaisent bien des habitants de ces campagnes qui ne sont pas et qui ne dépendent pas d'un pôle urbain. Dans ce cadre-là, on a plutôt une autre répartition, hein, c'est-à-dire qu'on a euh, 40% des gens qui habitent dans une entité urbaine et 60% qui habiteraient aujourd'hui à la campagne. Et on ne peut pas réduire cette France-là, et ces cartes-là sont pré-Covid, j'oserais le dire, elles serait donc certainement à re regarder de nouveau aujourd'hui. On ne peut pas réduire simplement notre vision, en effet, de ces campagnes à une vision de gens qui vont être en aimantage, aimantés par les villes, ou qui vont venir y habiter demain puisque, à l'inverse, on a peut-être des phénomènes aussi. et C'est ce qu'un un auteur qui se nomme Bernard Kaiser a parlé de la renaissance rurale dès le milieu des années 90 à partir de l'exemple du lot. Euh, eh bien on a, en effet, des capacités aujourd'hui à venir réhabiter les campagnes ou, en tout cas, à ne plus leur faire perdre de population dans la plupart d'entre elles. Sur ces indices-là, Christophe, lui, il va un peu plus loin, et là, je partage un peu moins l'avis, donc prudence dans ce que je vais vous dire, mais je vous donne quand même son interprétation, parce qu'elle peut être intéressante, même si elle est contestable, et je, je, je l'entends comme telle. Il dit, en gros, cette, ma carte, c'est euh, les Gilets jaunes et le vote euh, Front National-Rassemblement National, ce qui, évidemment, va un peu à l'inverse de sa manière de penser, puisqu'il nous dit, en fait, la carte nationale ne nous raconte pas grand-chose, il faut regarder plutôt dans le micro et lui-même en tire finalement un élément national sans regarder dans le micro, ce qui serait évidemment beaucoup plus juste finalement aujourd'hui quand vous allez analyser le, votre territoire. Ça, c'était les cartes que je voulais vous montrer. Juste pour conclure sur cette partie, je voudrais juste donner une dernière posture qui est celle de notre État français et qui a été très bien décrite par... Philippe Esteb, un petit livre que je vous conseille de 110 pages, hein, qui, qui est euh, d'une très grande richesse. Euh, dans, ce, dans ce livre, euh, Philippe Esteb dit globalement, on est passé d'un régime de collectivité et l'État, mais les collectivités territoriales aussi, d'une égalité de droit. C'est-à-dire, finalement, il fallait que sur le territoire national, et ça a été reconduit par des collectivités derrière, avoir la même égalité d'accès, donc, des hôpitaux, des écoles, des perceptions. Et quand l'État ne pouvait garantir cette égalité d'accès, eh bien, il faisait des systèmes de péréquation. Ici, une caserne militaire qui avait pas forcément, dans une ville qui n'avait pas forcément besoin en termes de défense intérieure, mais qui en avait besoin en termes d'emploi et tout simplement de pouvoir d'achat. Et puis, quand il n'avait pas accès finalement à ses propres services, eh bien, il utilisait ses nationalisation. Donc ici, un dépôt euh, France Télécom, comme c'est le cas par exemple du côté de Guingamp, ou encore un dépôt SNCF ou une garde de triage qui n'avait pas forcément énormément de choses à trier, mais qui était globalement aussi une manière de compenser finalement des inégalités territoriales. Aujourd'hui, et depuis, euh, on va dire, le la fin des années 80 et surtout le début, début des années 90, on serait passé dans un autre registre que cette égalité des droits. On serait plutôt sur un registre d'égalité des chances qui n'est pas sans s'inspirer du new public management anglo-saxon et de ce qu'on traduit parfois un peu rapidement en français par néolibéralisme. C'est-à-dire que finalement, eh bien, il faut surtout aller là où il est important d'être et où de la croissance. Et du produit intérieur brut est intéressant à produire. Pour le reste, eh bien, on va construire des lots de consolation, souvent par le biais d'appels à projets, hein, petite ville de demain, euh, euh, fabrique de territoire, euh, microfolie, euh, si on veut revenir sur un champ de la culture, que l'on va saupoudrer un petit peu euh, partout pour montrer qu'on est bien toujours présent. Mais en revanche, notre action, elle est en très grande partie centrée sur les éléments de la croissance et de là où on peut créer de la croissance. C'est aussi comme ça que les notions dans notre champ de la culture, de l'économie créative, se sont imposées à un moment donné, même si aujourd'hui, on en est, je crois, pas mal revenus. C'est donc des phénomènes de recentralisation, entre guillemets, qui, se, qui sont aujourd'hui en, en, en fonction aussi dans notre façon de voir le domaine public et nos politiques publiques. Euh, alors, on peut dire qu'il y a évidemment encore un élément d'idéologie politique à l'intérieur de cela. Depuis le début des années 90, nous avons eu des courants politiques différents à la tête de notre État et tous ont quand même globalement épousé le même modèle. Donc, On n'en est même plus à ces éléments-là et on est plutôt sur des tendances de fond qui aujourd'hui impactent de manière extrêmement importante nos territoires et dans lequel, finalement, quand vous allez construire vous-même un projet, il faut que vous les ayez en tête par rapport à ça. Le dernier élément que je n'ai pas traité, mais qui est un élément important, mais sur lequel je ne possède pas de données, donc plutôt un élément de sensation, c'est un regard nous-mêmes sur la nature qui change. Alors, vous savez, la dissociation nature-culture, le grand partage de Philippe Descola, euh, qu'il qui a, qui a abordé au travers d'un ouvrage, On vous aurez aussi des références et que je vous conseille fortement. Cette manière, finalement, alors, dès la Renaissance et à partir du XVIe siècle, nous avons détaché la culture de la nature et, et sur lequel nous avons fini par impliquer depuis la révolution industrielle que la culture était au-dessus de la nature, avec tous les dégâts que l'on peut connaître et toutes les situations dans lesquelles nous sommes engagés aujourd'hui. Peut-être que ces éléments-là, ce regard-là, est aussi en train de changer. Je le dis avec prudence parce que je n'ai pas de données, donc je ne vous le dirai pas, c'est plutôt une sensation, mais où nature et culture sont un peu plus dans une conciliation, une réconciliation peut-être. En tout cas, une piste là aussi assez intéressante quand vous allez construire vous aussi un projet culturel de territoire. Voilà, je vais conclure ce, ce, ce premier set, peut-être par, par ces mots-là, vrai encore d'être allé très, très vite sur beaucoup de choses qui auraient demandé des approfondissements et peut-être un peu plus d'exemples. Mais là, en une demi-heure, je, je, je n'en ai pas le temps. Et puis, évidemment, peut-être des questions de votre côté ou des réactions. J'ai vu quelques-unes qui passaient pendant un petit quart d'heure avant de commencer un deuxième set. Et il n'y en aura que deux. Je n'ai plus la force d'aller en trois de toute manière. Donc, on va s'en limiter. Pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup de, de questions dans, dans le chat. D'accord. Euh, à part que bon, les questions porteraient plutôt sur les, les projets culturels de territoire. Et donc, les gens ont hâte d'attaquer okay. cette partie directement. Euh, très bien. Est-ce que, est que j'avais juste une question très, très large comme ça En deux mots, agiter juste des mains. Est-ce que c'était clair pour vous ou Vraiment, c'était un peu rapide Non Ça allait. OK, super. Alors, on va essayer de continuer sur le même tempo, <rire> hein, ce qui est malheureusement un peu un peu complexe. Alors, on a vu dans le projet culturel de territoire, le mot de territoire, maintenant on va parler euh, culturel, et puis on va terminer quand même sur, sur la notion de, de projet culturel par rapport à ça. Alors, sur le, le culturel, alors là, ça va être plus que de la serpe, là, c'est même plus de la faux, c'est un labourage très rapidement, mais on va juste se rappeler, parce qu'on le sait quand même un peu tous, que finalement, nous euh, déclinons euh, très historiquement, dans notre manière de voir le monde dans la culture, ben finalement, on pourrait considérer que nous déclinons la devise républicaine. Alors, pourquoi je parle de la devise républicaine D'abord, parce qu'évidemment, elle m'est proche et, et importante mais aussi parce que, d'une certaine manière, alors c'est un peu un maguffin, une, une, la devise républicaine, donc je, je reviendrai si vous, voulez, si, si vous Si vous ne savez pas ce qu'est un MacGuffin, je vous dirai après ce qu'est un MacGuffin. un peu un MacGuffin, mais c'est une manière quand même peut-être de, de traiter nos politiques culturelles là aussi un peu rapidement. Alors pourquoi elle, elle représente D'abord parce que finalement, ces interventions, puis ces politiques culturelles se sont construites dans une logique de liberté. La liberté de, ce grand courant du droit qui est né à la Révolution française, liberté de s'exprimer, liberté de s'associer, liberté de créer, eh c'est un courant qui innerve finalement notre société et notre civilisation. Vous voyez, quand je cite liberté de s'exprimer, de s'associer et de créer, je vous donne 200 ans d'histoire, puisque la liberté de s'exprimer, c'est une loi de 1790, la liberté de s'associer, c'est une loi qu'on connaît bien, c'est celle de 1901. Et la liberté de créer, c'est la loi Liberté de création, architecture et patrimoine de 2016. Donc, vous voyez comment, finalement, cette question de la liberté de, elle continue à nous énerver. Elle a été traduite au milieu du 19e siècle par deux grands courants politiques qui ne s'entendaient pas, mais qui, curieusement, avaient finalement des valeurs communes. Le courant qu'on appelle de la chrétienté sociale ou celui euh, du socialisme laïque. Euh, ces deux grands courants ont à la fois, euh, tous les deux finalement, euh, conçu des courants associatifs, des courants syndicalistes, des courants mutuels, dans des orphéons républicains, euh, des... Euh, des années 1820 pour en effet pouvoir transmettre et permettre à des jeunes n'ayant pas accès à des conservatoires il n'y avait qu'un conservatoire celui de Paris était vraiment fait que pour les pour former des gardes de la musique de la garde républicaine donc c'est vous dire quand même comment il était limité donc c'est la naissance des orchestres populaires qu'on a vu traduire aussi par d'autres langues par la suite des bandas des bagates. c'est la création des universités populaires c'est la création des harmonies municipales ce sont les bibliothèques plus populaire, et on va aussi bien le retrouver dans, la, dans le courant du socialisme laïque que les ligues de l'enseignement continuent à, à alimenter, ou que les amicales laïques dans les territoires continuent à alimenter que dans celui de la chrétienté sociale, qu'on a souvent appelé les patronages. On retrouve cet élément-là. Si je prends l'exemple de à Bordeaux, vous avez la Fédération des centres sociaux et d'animation à Bordeaux, qui est vraiment liée au socialisme laïque, et les unions Saint-Jean-Saint-Bruno, etc., qui sont liées au patronage, et les deux maisons de quartier coexistent et cohabitent les unes à côté des autres, avec finalement la même volonté, la même manière de faire, souvent, mais une pensée politique qui, à l'origine, est très très différente. Dans ce courant de la liberté d'eux, l'objectif, c'est de permettre l'émancipation des citoyens, c'est permettre, en effet, que chaque citoyen soit libre de se construire dans le monde qui est celui de notre société et que euh, ce monde-là ne soit pas limité à ceux qui relevaient d'un suffrage censitaire euh, au XIXe siècle, c'est-à-dire, en fait, les mieux dotés, les mieux nantis. Et puis, ce courant, on va le retrouver dans plein de choses que vous connaissez évidemment encore mieux, qu'on va retrouver dans le courant de l'éducation populaire, qu'on va retrouver en 1936 avec notamment un ministre qui a un peu disparu des radars, et c'est bien regrettable, qui se nomme Jean Zé, qui est quand même en moins de huit mois au Front populaire réussira à créer les trois degrés d'enseignement, l'unification des programmes, la, progr la prolongation de l'obligation scolaire à 14 ans, les classes d'orientation, les enseignements interdisciplinaires, la reconnaissance de l'apprentissage, le sport à l'école, le, le, les œuvres universitaires et au titre des beaux-arts, puisque le ministère qui l'avait été des deux, le CNRS, le musée des arts et tradition populaires, le musée d'art moderne, la réunion des théâtriciens, ou encore le festival de qui en en huit mois, est as un assez bon score, je trouve, euh, là aussi, euh, difficilement euh, égalable aujourd'hui. Et puis, on va retrouver ce courant dès la Libération, puisqu'il aura pris beaucoup de couleurs dans la Résistance, avec de très grandes figures. On va le retrouver aussi bien avec la décentralisation euh, artistique de, de, de Jeanne Laurent qu'aussi avec euh, Chaillot par la suite, que l'on va voir si, aussi se mettre en très grande partie dans ce qu'on a appelé les MJC, Maisons des Jeunes de la Culture, puis les centres d'animation, puis les maisons de quartier, puis ce qu'on appelle aujourd'hui l'animation socio-culturelle. Alors, c'est vrai que ce courant de la liberté d'eux, ce courant de l'éducation populaire, il a été beaucoup percuté, finalement, aussi par des éléments d'urbanisation, de massification, par des éléments, tout simplement, de trente glorieuses qui l'ont mis parfois mis à mal et parfois perdre, finalement, aussi eux-mêmes, le source finalement, de, de, de, de, de, leur, de leur pensée pour aller plus vers de l'occupationnel et, et, et du loisir ou du divertissement. Pour autant, je tiens à dire quand même que trois éléments sont vraiment issus de ce courant-là, de la liberté d'eux, deux courants esthétiques et un courant de pensée aujourd'hui qui s'est qui imposé et, et qui est important de pouvoir rappeler. Alors, le premier, bah, c'est finalement moi ce qui m'a nourri, hein, ce qu'on appelle les musiques... Amplifié. Alors moi, on appelait ça le rock hein, dans les années 70. Ce rock, il s'est constitué en très grande partie dans les MJC euh, et pas dans les conservatoires. Euh, on, il a joué pendant très longtemps dans des gymnases avant d'intégrer des SMAC, mais il est véritablement une esthétique. Qui a, porté, et qui a été porté beaucoup plus par ce courant de l'éducation populaire, parce que dans l'autre courant, eh bien, on ne considérait pas que c'était de la musique, mais du bruit, alors que dans l'éducation populaire, on considérait que ce qui était surtout important, c'était que les jeunes se construisent en collectif et en groupe dans une société, et que pour cela, eh s'ils devaient faire du bruit, ce n'était pas très grave. En tout cas, on n'avait pas d'avis esthétique sur ce qui était. Le deuxième courant, c'est celui du hip-hop, hein, en tout cas, où l'ensemble des cultures urbaines aujourd'hui, on Intègre la danse, le graphe, ou euh, par exemple, j'ai un, un chorégraphe ici euh, dont je suis assez proche, la compagnie Révolution, Tony Géa, qui, quand il intervient avec les étudiants, est sur un campus externe, très extérieur à la ville montre la cité que juste à côté, il dit, ben moi je ne suis jamais venu à l'université, c'est bien la première fois que j'ai mets les pieds, bon c'est pas vrai, il vient chaque année, mais enfin fait, globalement il fait toujours la même chose, il me dit parce que moi je suis de là-bas et il monte, il monte le centre social de, de, du quartier euh, sèche format Noir, parce que, en effet, et c'est tout à fait vrai, c'est là où, grâce à une émission de télévision des années 80 aussi, le hip-hop s'est diffusé, on a appris à danser, on a, on a dansé sur le béton pendant des années, puis après sur les marches du palais, comme chez vous à Lyon. avant aujourd'hui, de l'intégrer, ce palais. Mais en tout cas, c'est ce bien par, par l'éducation populaire qu'il a été fait. Le troisième grand courant, eh c'est le courant de l'éducation artistique et culturelle. Et je vous prie de m'excuser, mais c'est la page de publicité nécessaire dans mon intervention aujourd'hui que, que, que, que je vous donne, euh, de, de l'EAC et des contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, puisque l'éducation artistique et culturelle, eh bien, elle est née... Certes, dans le monde scolaire, en 1968, mais elle est née dans un colloque pour une refondation de l'école et notamment sur d'autres pédagogies et des pédagogies alternatives qui n'étaient pas forcément celles, peut-être même toujours pas celles, d'ailleurs, de notre éducation nationale. Ça, c'est le premier grand courant. Ce grand courant, finalement, que, qui retrouve une valeur aujourd'hui, en tout cas une dimension un peu plus accantatoire, mais qui, pendant très longtemps, et notamment du fait de la scission du ministère Malraux, avec ce courant de l'éducation populaire qui a été reporté dans le champ de la jeunesse ou dans, de, dans celui des politiques sociales, eh bien, on avait quelque peu oublié, euh, ou d'ailleurs un peu aussi de manière péjorative désigné du mot de socioculturel, comme si ce, ce champ-là ne pouvait faire partie de notre propre objet. Le deuxième champ, c'est celui de l'égalité. Et ce champ de l'égalité, ben, finalement, il s'inscrit dans un autre courant du droit. C'est euh, finalement le droit non plus de, mais le droit à. Et ce courant euh, du droit, il naît à la libération. En 1945, en très grande partie, face à un événement, le, le, la liberté de, le, le courant du droit de se, se construit évidemment contre l'Ancien Régime, vous l'aurez compris, et le droit s'est beaucoup construit sur la question, en effet, euh, des fascismes et, et du nazisme, et évidemment aussi de la, de, de la période de collaboration de, de la France sur ces années-là. Ce droit, c'est évidemment euh, le droit au logement, c'est évidemment le droit au travail, et c'est aussi le droit à la culture. Euh, et ce droit à la culture, eh bien, il renvoie en très grande partie à finalement une citation. Euh, du Marquis de Condorcet, qu'on qu donne très souvent et qui, évidemment, appelle le fait que la culture a un élément civilisationnel. Alors, il ne va pas attendre quand même ce droit à la culture de, de, de, de s'exprimer pleinement, mais c'est pourtant là qu'il aura le plus d'effet à partir de la libération de la France. On va déjà le retrouver, y compris dans l'école de, de Jules Ferry. C'est comme ça qu'il convient qu de pratiquer au, au collège des arts plastiques et, et, et la musique, dans des cours d'une heure, qui toutes et tous nous ont énormément nourris, appris, euh, fait progresser euh, et nous ont tous euh, transmis des carrières artistiques par la suite. Euh, et puis, euh, qu'on va aussi retrouver, évidemment, en très grande partie dans la naissance du, du ministère Malraux, avec un terme que lui-même n'a jamais cité, qui est plutôt celui de ses euh, suivants, qui est le mot de démocratisation culturelle, la liberté de. La question de l'émancipation en renvoyant plutôt à la notion de démocratie culturelle par rapport à celui-ci. Et dans ces deux grands courants, finalement, eh bien, on pourrait considérer aujourd'hui, et j'en conclurai là-dessus dans ce, vraiment ce, ce traversé euh, euh, par la devise républicaine, on pourrait considérer que nous sommes dans un endroit quasi abouti de la territorialisation de nos politiques culturelles, de ces deux éléments-là, si on l'entend évidemment tel que Malraux, puis langue, puis aussi les ministères de la jeunesse et des sports et nos collectivités, eh bien, l'ont entendu par rapport à ça. Donc, le domaine public est devenu une catégorie de l'intervention publique, comme le dit Vincent Dubois, et il a très bien décrit dès la fin des années 90. Et dans cette catégorie de l'intervention publique, eh bien, on s'est peut-être un peu même enfermé pour devenir un service dorénavant, depuis un service public de la culture depuis 2016, voire même des secteurs qui parfois ne se parlent pas entre eux. Et j'avoue que je salue aujourd'hui l'initiative d'Auvergne-Rhône-Alpes, dans son spectacle vivant comme dans son parti lecture publique, de conduire ensemble ce type de travail, là où parfois, eh bien, le monde du livre a un peu du mal à parler au monde du spectacle vivant et le monde des enseignements artistiques a un peu du mal à parler au monde du livre. Et pour finir, eh bien, pour vous raconter une petite anecdote, en croisant un conservateur du patrimoine dans la région Grand-Est, il y a maintenant plus d'un an de ça, il a eu le bonheur de m'exprimer en me disant que, évidemment, vous, dans le domaine de la culture, vous n'avez pas cette vision-là. Et j'avoue que j'ai un peu perdu pied quand j'ai appris que le patrimoine ne se considérait plus lui-même du domaine de la culture, mais comme étant une entité propre. Ces deux grands courants de la liberté et de l'égalité, eh bien, euh, en très grande partie, euh, ils ont aussi des limites. Vous les connaissez comme moi, là aussi, je vais essayer de les brasser extrêmement vite. Première grande limite, eh bien, ils n'ont pas garanti la paix. Euh, le XXe siècle fut un siècle formidable, quelques malentendus seulement, des histoires des histoires, comme certains euh, poètes peuvent dire, euh, et globalement, on a vu au travers du XXe siècle que euh, c'était parfois les civilisations et les sociétés les plus cultivées qui euh, pouvaient aussi être les plus barbares. Je vous renvoie au très beau petit livre de Georges Steiner dans le château de, de Barbe Bleue qui dit « Avec le régime nazi, nous comprenons maintenant que les sommets de l'hystérie collective et de la sauvagerie peuvent aller de pair avec le maintien et même le renforcement des institutions et de l'éthique de la haute culture. Donc, ça veut dire bien que finalement, ce qui m'a nourri et ce qu'on m'a appris dès mon plus jeune âge, c'est-à-dire que la culture, ça nous emmenait vers la paix et le bonheur. Eh bien, je n'ai pas toujours des, toutes les données pour pouvoir vous assurer que c'est vrai toutefois, par bêtise, je continue à le penser tous les matins parce que ça me permet quand même aussi d'avoir gardé un peu d'envie dans ce que je fais, mais en revanche, je ne suis pas en capacité de vous garantir que c'est vrai. Deuxième élément dans les limites, c'est qu'on a longtemps opposé finalement une culture relativiste à une culture légitime et cette dissociation très binaire, elle aussi, comme l'a montré Bernard hier, la dissonance cognitive, eh bien, elle n'est pas plus juste aujourd'hui c'est à dire que l'accès à la culture ne se pose plus finalement dans ces relations là que l'on pouvait aussi appeler parfois culture populaire culture de masse etc. Donc, culture des... Troisième élément et eh bien cette mise en œuvre d'un héritage commun ciment de la nation et qui a été encore probante sur la question de la langue, d'ailleurs, qui n'est pas encore sans poser des questions dans notre pays sur la diversité linguistique, eh bien, aujourd'hui, se confronte à un monde qui a énormément changé. Nous avons des personnes qui habitent nos territoires, qui sont de multiples appartenances et cultures, qui ont des territoires vécus bien différents, et que l'on ne peut imposer une seule et unique vision, qui serait une vision de Tom Donne et à qui on dirait qu'il y a une culture, une langue, un patrimoine, et donc nous sommes tous un peuple. Eh bien, la discussion elle n'est pas là, elle est beaucoup plus dans, finalement, comment on se met en dialogue, nous aussi, dans, cette, dans ces territoires-là, et comment la diversité culturelle n'est pas un frein à la cohésion sociale comme on l'a longtemps pensé dans d'autres nations, mais eh bien peut-être au contraire une formidable richesse, même si nous avons encore du mal peut-être à le traduire. Quatrième élément, tout ceci a démultiplié de l'offre, et plutôt que de permettre l'émancipation telle qu'on pouvait l'espérer où l'autonomie a créé aussi une incapacité à s'en saisir. Nous avons toutes et tous entendu un jour le « ce n'est pas pour nous » que l'on a pu entendre prononcer, et une redistribution quand même assez inflationniste, c'est-à-dire que les budgets publics de la culture ont progressé de manière majeure quand même sur toutes ces années et connaissent depuis le tournant des années 2000 plutôt des logiques de stagnation ou en tout cas de croissance bien moins importante que finalement, le domaine le demanderait aussi par rapport à ça. On a profité pour faire une bonne segmentation entre le public, tel qu'on l'a entendu pendant longtemps, et dorénavant des publics, ou des usagers, des bénéficiaires, des jeunes, des lycéens. On rentre finalement dans des cases et dans des catégories, on se croit à la FNAC quand on cherche un disque, des personnes en insertion, des abonnés, des vieux, voire même parfois, et j'oserais dire, des clients. Et là, je crois qu'on a vraiment perdu pied à cet endroit-là. Dans le même temps, la naissance des industries culturelles et du numérique a eu évidemment un impact extrêmement important avec d'autres relations entre les producteurs et les consommateurs, avec d'autres pratiques, avec des logiques aussi de prescription de pair à pair et non plus de prescription par un modèle dominant. Et tout ça, c'est aussi traduit par des montées en puissance du festif que l'on doit à un ministre, Jacques Lang, en très grande partie, et une fête qui, est dorénavant, est quasiment mondiale, la fête de la musique, mais qu'on aurait pu, j'aurais pu aussi vous donner l'exemple de la commémoration révolutionnaire de 1989, si on avait voulu refaire un point avec la Révolution française, qui est vraiment cette montée en puissance du festif, qui finalement appelle la fête comme étant médiation, médiatrice des arts et de la culture, quitte parfois à se perdre dans des logiques de mainstream, voire de divertissement, tout en pensant qu'on est encore dans des, dans, des, dans des tensions, finalement, sur des enjeux culturels. Et malgré des tentatives de réconciliation entre ces deux sœurs jumelles, comme le dit l'historienne Mona Ozouf. là aussi je vous conseille fortement cette personne euh, qui, qui est revenue un peu en plus médiatiquement parlant aujourd'hui dans, dans le cours. Donc euh, ces deux sœurs jumelles, liberté et égalité seraient peut-être finalement irréconciliables malgré les tentatives du ministère Langue de, de, en reprenant la terminologie du développement culturel du, du ministère du Hamel, de pouvoir le faire. Et peut-être que finalement, eh bien, euh, notre dernier élément serait à rechercher euh, dans euh, la troisième partie de notre, euh, tout simplement, euh, devise républicaine, celle que l'on utilise que peut finalement ce mot de fraternité. Et dans ce mot de fraternité, il y a peut-être là, ici, euh, un faire humanité ensemble, qui n'est pas là pour recycler un combat qui me semble être aujourd'hui un peu cadique entre démocratisation et démocratie, mais plutôt un autre enjeu, celui de faire tout le monde, et je me permets de reprendre les citations ici d'Edouard Glissant, qui je trouve être toujours d'une très très grande échange, où finalement le changement, ou le fait de changer, le fait de s'émanciper, le fait de se construire, ne peut se faire que par l'échange avec l'autre, sans forcément se perdre, ni se dénaturer, mais finalement de savoir se transformer. Et moi, c'est comme ça que j'aimerais pouvoir analyser la responsabilité partagée en matière culturelle exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 et qui est donc aujourd'hui partagée entre tous nos niveaux de collectivité, mais qui demande encore à être traduite, à être exprimée et à être aussi déclinée avec toute la diversité que cette notion de droit culturel doit représenter, bien loin d'être une dogme ou une doxia nouvelle dans nos manières de, de réfléchir. Donc Vous voyez, ça ouvre énormément d'incertitudes dans un temps quand même de raréfaction, on va le dire comme ça, de l'argent public, avec beaucoup de nouvelles constructions à venir et qui risque de prendre du temps et si on regarde le verre à moitié plein finalement, certainement beaucoup d'opportunités et de constructions nouvelles à réaliser et des constructions certainement mutuelles et dans ces constructions mutuelles, eh bien, la question du projet culturel des territoires, je trouve, peut prendre tout son sens. C'est là-dessus que je terminerai, enfin, je vais terminer sur les valeurs, mais je voudrais un peu revenir sur cette question du projet culturel de territoire, finalement, et peut-être aussi euh, essayer de euh, vous en donner quelques éléments qui, pour moi, sont importants. Alors, premier élément, euh, peut-être, eh bien, tout simplement, ça nous oblige aujourd'hui à nous sortir peut-être d'une vision en deux dimensions, qui a été celle... Finalement de la pensée cartésienne qui elle-même en prêtait à la pensée chrétienne qui elle-même emprunté à la pensée grecque et je ne saurais trop vous conseiller un petit livre là aussi de 100 pages de François du philosophe François Julien et qui en effet dit je suis un philosophe construit de pensée grecque et donc de pensée cartésienne et donc de pensée chrétienne et j'ai construit le monde en deux dimensions le beau le laid l'enfer, le paradis, le vrai, le faux, le zéro ou le 1, alors que quand je me penche sur une autre philosophie, les d'autres philosophies, notamment les philosophies orientales, eh bien je me rends compte que finalement, on n'est pas toujours dans cette opposition binaire, mais on est plutôt dans une itinérance, dans un entre, que moi je nomme inter, et dans cet entre-là, finalement, eh c'est la force du cheminement, du chemin que l'on trace, du process que l'on engage. Qui est parfois plus fort que le résultat que l'on souhaite atteindre. Et dans cette représentation en inter ou en entre, je vais essayer de vous les décliner dans moi ce que j'entends dans le projet culturel de territoire par rapport à ces éléments. Alors, le premier inter. Euh c'est ce que je nomme, moi, intercollégialité. Je suis désolé, c'est affreux et mes termes sont, sont, sont, sont très barbares. Je, je, je vais essayer de les, de les décrire un peu. Dans cette intercolégialité, il y a d'abord le besoin de mieux créer une coopération publique entre nos collectivités et l'État étant la première d'entre de C'est une évidence aujourd'hui. On a longtemps pensé qu'il fallait simplifier notre système. Je crois que les dernières... Les lois de réforme ont montré qu'on l'avait encore plus complexifié, et peut-être qu'il faut admettre que tout ceci soit complexe, que nous soyons bien dans un système complexe, mais en revanche, ce système complexe n'empêche pas la coopération. Or, aujourd'hui, nos coopérations sont trop limitées à des logiques de financement croisé, mais pas à des débats véritablement sur des politiques à conduire en commun. Je relativiserai ce que je, je dis là, puisque notamment, si je reprends l'exemple de contrats territoriaux euh, d'éducation artistique et culturelle, eh bien, on a pu constater que cette coopération publique, cette intercollégialité était ici en œuvre. Avec une priorité peut-être dans cette intercollégialité, c'est déjà articuler des dispositifs existants qui s'empile quand même joyeusement entre les politiques de la ville, les contrats urbains de cohésion sociale, les contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, les opérations cœur de ville, les fabriques de territoire, et je le démultiplie. Aujourd'hui, nous travaillons en lien avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine sur les tiers-lieux, notion là aussi de valise sur notre territoire, et je peux vous dire que chacun a un dispositif différent qu'il y a. Et puis, dans cette intercollégialité, il me semble qu'il y a un nouvel enjeu qui s'inscrit dorénavant, c'est comment en effet aussi cette coopération publique arrive à coopérer avec les acteurs privés, alors ils sont en très grande partie associatifs dans notre domaine, mais c'est-à-dire comment finalement cet intérêt général n'est pas uniquement un intérêt général doté, do, donné par une dimension publique, mais aussi partagé avec finalement ceux qui font sur le terrain, c'est-à-dire les acteurs culturels et artistiques qui œuvre une coproduction, finalement, de l'intérêt général et aussi de l'action publique, me semble être tout à fait nécessaire dans une relation qui n'est plus subordonnée, mais certainement beaucoup plus en équivalence. Deuxième ingrédient, peut-être, du projet culturel de territoire, tel que moi je le vois, encore une fois, il n'y a absolument aucune vérité dans ce que je vous raconte, c'est ce que je nomme intersectorialité. Alors, le terme souvent qu'on utilise est le mot de transversalité. Bon Moi, je n'aime pas beaucoup le terme de transversalité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le terme, d'abord, est un peu incantatoire et lui aussi valise. Et puis, euh, en grande partie, il a un peu tendance parfois à diluer le tout dans le tout. Et quand… Euh, je le prononce devant un directeur général des services ou une directrice générale des services. Je ne sais pas s'il y en a parmi nous aujourd'hui, sinon je, je, mais je prends le risque. Alors, on, on va y aller. Eh bien, je vois souvent ces yeux qui brillent et, et je vois surtout la pensée que ça implique, c'est-à-dire nous allons faire des économies de RH. Et de budget. Donc, je préfère le terme d'intersectorialité parce qu'il reconnaît une valeur à chaque secteur. Dans le champ de la culture, le, le champ de la culture, le secteur culturel, et les secteurs dans le secteur culturel ont une valeur au même titre que le secteur social et les secteurs dans le domaine social ont une valeur. Et cette valeur, elle demande des expertises, elle demande des qualifications, elle demande des compétences. Donc, l'intersectorialité, elle ne nie pas. Tout simplement la valeur de chaque secteur, mais en revanche, elle apporte une plus-value dans le fait de pouvoir les croiser ensemble. Alors, très clairement, en France, on a su le faire euh, avec plus ou moins de réussite dans le système éducatif. On parlait beaucoup des contraintes d'éducation artistique et culturelle, mais j'ai envie de dire qu'on aurait déjà à le faire entre nos propres secteurs culturels qui, encore une fois, ne se parlent pas toujours. Et puis, au-delà de l'éducatif, il y a de l'intersectoriel à chercher, évidemment, avec le domaine social, avec le domaine environnemental, de plus en plus avec le domaine économique, et on pourrait, évidemment, encore allonger la grande liste de cette vision-là, c'est-à-dire de considérer que la culture, aujourd'hui, certes, a sa valeur comme secteur ou ses valeurs comme secteur existant à l'intérieur, mais aurait une plus-value encore plus à travailler avec les autres dans une intersectorialité et peut-être à infuser de manière extrêmement importante pour à atteindre à une transsectorialité, c'est-à-dire finalement à quelque chose où la culture serait dans tous les secteurs reconnus euh, par eux-mêmes là-dessus. Mais euh, Raphaël Besson vous en parlera mieux de sa logique de transsectorialité lors de la rencontre du, du 2 juin. Et puis, euh, dernière chose, dans cette intersectorialité, bah, c'est aussi une manière de travailler ensemble, d'une autre manière. Hein. Coopérer, ça veut dire coopérer, c'est œuvrer ensemble, travailler ensemble. Et donc, l'intersectorialité est aussi une interprofessionnalité. Et cette interprofessionnalité, hein, ça a été abordé euh, dans un petit livre de Françoise Diot sur culture et santé, que je vous conseille, qui est paru chez, euh, chez Eric Fourreau, aux éditions de La Tribu, il y a, il y a, il y a quatre mois. Qui... Très intéressant sur cette logique d'interprofessionnalité, elle demande finalement d'entrer en dialogue avec d'autres mondes sociaux, d'autres mondes professionnels, d'autres réalités institutionnelles, d'autres représentations territoriales, non pas dans une zone de conflit, même si euh, c'est ça les marxistes un, un peu anciens. Euh, et bien le conflit est aussi une source de construction, mais c'est beaucoup, beaucoup plus pour entrer dans une logique de dialogue. Troisième élément des projets culturels de territoire, c'est ceux qui touchent à l'interculturalité, c'est-à-dire je pourrais les appeler aussi la place des personnes dans le territoire, la place des personnes qui habitent un territoire. Et sur cette place des personnes qui habitent les territoires, on le réduit là aussi peut-être au mot de participation, hein, là aussi qui demanderait à être beaucoup mieux défini euh, que ce que je peux en dire euh, comme ça en, en de manière un peu encantatoire, mais en tout cas, avec l'idée aussi de repositionner ces personnes dans une logique de capacité, de capabilité, pour en dire, en tout cas, où on mettrait du pouvoir d'agir et en tout cas aussi du pouvoir de construire avec nous, bien sûr, le projet culturel de territoire. Ça veut dire qu'on n'est plus dans des territoires qui seraient des espaces à remplir, comme on l'a longtemps pensé dans la vision de l'aménagement, mais plutôt des espaces qui sont des ressources et sur lequel les personnes qui les habitent sont aujourd'hui des ressources, ce qui oblige finalement aussi à un dialogue, à un process, à une démarche un peu particulière à mettre en œuvre dans le projet culturel de territoire, parce que ça veut dire qu'il va falloir à la fois dans l'intercollégialité liée l'ensemble des acteurs publics et privés de la culture, dans l'intersectorialité liée des acteurs publics et privés qui dépassent le champ de la culture et dans l'interculturalité, mettre en jeu aussi les habitants et les personnes qui habitent ces territoires dans comment ils sont eux-mêmes nourris de culture et comment ces questions de culture viennent nourrir bien évidemment le, le projet, tout ça étant avec un pluriel. Euh, alors très rapidement, évidemment, je, je vais dire le mot trois culturels comme ça, comme si c'était un mot mana là aussi, mais c'est simplement pour vous dire évidemment à quel type de pensée ça peut se rattacher. Quatrième élément, dans un territoire, eh bien on ne parle pas de rien, on part d'un héritage construit et mémorisé. Et je reprends ici un terme qui appartient aux parcs naturels régionaux, qui est inscrit dans leur décret de 1966. Ce n'est hein pas inintéressant de voir qu'est-ce qui pouvait se créer en 1926, et que l'on a bien du mal à, ou encore aujourd'hui à traduire, de patrimoine culturel et naturel. C'est-à-dire comment culture et nature, en effet, dans un territoire, font partie de nos patrimoines, qu'ils soient des éléments de paysage, qu'ils soient des éléments environnementaux, qu'ils soient des patrimoines historiques et bâtiques tel qu'on peut l'entendre dans le singulier du mot « patrimoine » en français, qui soient aussi des patrimoines, tels que l'UNESCO l'entend, immatériels, c'est-à-dire, en effet, comment les gens sont nourris de patrimoine. Juste une anecdote et un exemple que je trouve être intéressant, la ville de Saint-Denis, engagée dans une marge de droit culturel, euh, a décidé de travailler depuis cinq ans ces chantiers de fouilles de sauvetage archéologiques. un hein. Saint-Denis, quand vous donnez un coup de pioche, vous tombez sur quelque chose, avec les habitants eux-mêmes, certes encadrés avec des archéologues, euh, professionnel, mais des habitants qui viennent sur une journée ou une semaine et en fin de journée, ils font des, des archéo-barbecue c'est ça le terme exact, c'est-à-dire qu'une fois que les gens ont œuvré à, à trouver de la poterie, à creuser le sol, à, travailler, à traverser des strates, à, à créer de la banquette de fouilles, et eh bien ils sont amenés à manger ensemble et à discuter ensemble finalement de ce qui s'est passé, dans ce qu'ils ont découvert, ce qui est sous leurs pieds, dans la verticalité de la de, de, de la fouille et évidemment de la banquette de fouille, mais aussi à échanger sur quels sont eux-mêmes leurs patrimoines sur une version beaucoup plus horizontale. Et quand vous savez que dans la ville de Saint-Denis, il y a 135 nationalités différentes et des gens qui arrivent de cultures et de patrimoine donc forcément différents, vous voyez que la rencontre dans, ces, dans cet héritage construit et mémorisé, eh bien, elle est à la fois dans la profondeur de ce qui fait les patrimoines tels qu'on peut le concevoir en France, mais aussi de ce qu'ils font de manière beaucoup plus horizontale, finalement, les patrimoines de chacun dans ce qu'ils peuvent apporter, dans ce qu'ils peuvent avoir construit. Pour toutes ces raisons, le territoire, c'est aussi un récit. C'est aussi ce qu'on se raconte dans ce territoire et de ce qu'on se raconte de ce territoire-là. C'est pour ça que la question de l'identité n'est peut-être pas à poser sur un élément archaïque et historique uniquement, mais beaucoup plus comme étant une logique de sentiment d'appartenance, c'est-à-dire comment, finalement, de tout cela, ce récit se construit pour avoir une envie d'appartenir ensemble à la même communauté, au même endroit. Et ce récit n'est pas préfabriqué, on a des storytelling, malheureusement, y compris dans les métropoles, qui nous racontent des histoires qui sont malheureusement tellement fausses que tout le monde le voit assez rapidement dorénavant, ce qui n'est pas sans créer de tension mais plutôt dans un récit qui nous est commun, qui nous regroupe. Il n'est pas un récit tout simplement fictif qui nierait des éléments concrets, mais il est aussi dans un récit qui accumule pas que des éléments ni mémoriels ni historiques, mais des éléments tout simplement qui nous font prendre aujourd'hui conscience de pourquoi nous avons envie d'habiter ensemble dans le territoire. Alors, comme vous voyez, pour plein de choses, tout ceci n'est pas très innovant dans ce que je raconte. C'est pour ça que j'aime bien, et ce serait mon sixième point et mon sixième ingrédient, prendre le mot de rétro-innovation qui appartient à un territorialiste italien qui se nomme Alberto Magnaghi dans le projet local. Et il dit finalement, dans ce qu'on construit dans les projets culturels de territoire, il y a déjà beaucoup de choses qui sont du déjà là, pour reprendre le terme d'Anton Chimetov, architecte urbaniste, notamment de l'île de Nantes, et qui en reprenant ce déjà-là, s'en nourrit, mais le retraduit au regard de l'élément contemporain qui fait que nous vivons aujourd'hui ce territoire. Conséquence, dans le projet culturel, projet artistique et culturel de territoire, qui est une émission que je préfère moins tout petit peu, il ne s'agit plus de considérer les problématiques de, de l'action publique simplement en termes d'attente, évidemment, et ou de besoins à satisfaire, parfois même en vain, mais plutôt de capacité ou de capacité à les développer ensemble. Il ne s'agit pas non plus de venir apporter des éléments extérieurs que l'on pose comme des enseignes napoléoniennes dans le territoire et que sur lequel on aurait l'impression d'avoir terminé une fois que l'équipement est inauguré, alors que les choses ne feraient que commencer. Ça demande aussi finalement de se sortir d'une logique d'un côté il y a un domaine public, de l'autre côté il y a un domaine privé, mais peut-être de recroiser des éléments. Et juste là aussi, j'agite un mot que je n'irai pas plus loin aujourd'hui parce que ce serait beaucoup plus long, long, le mot de commun au pluriel qui me semble assez intéressant à pouvoir donner dans cette loi. Et ça demande évidemment une assez forte hybridation de nos pratiques, une assez forte réciprocité aussi de la relation à instaurer dans un territoire, ce qui fait qu'on sera en capacité aussi de créer un agir culturel territorial en commun qui, en effet, me semble-t-il, n'est en capacité, en partie aussi, de donner un autre souffle à nos politiques culturelles. Encore une fois, cette notion de territoire, comme vous l'avez compris, elle ne s'applique pas forcément qu'à des territoires institués, le bien préciser à l'origine, peut évidemment se construire évidemment, à l'échelle d'un quartier sans aucune difficulté. Alors, je voulais juste terminer, peut-être. Euh, par euh, des éléments de valeur. Je regarde, Johanna, si c'est. j'ai encore un petit peu de temps. Deux minutes. Alors, je vais aller très, très vite sur les valeurs, évidemment, euh, pour vous laisser la parole après. Alors, quand je parle de valeur, là, je ne suis pas dans la notion de euh, best value is money, mais plutôt dans la notion de valeur, force de vie, euh, qui est finalement son sens étymologique. Et quand on va parler de bénéfices, eh on va le reprendre dans le sens étymologique aussi en termes de bienfait. La première valeur intrinsèque de la culture, celle-là, je vais y passer très très vite parce que nous en sommes souvent toutes et tous convaincus, même si tout le monde n'en est plus aussi convaincu que cela, c'est la valeur d'usage, c'est-à-dire que, qu'à eh un titre individuel, quand je vais au théâtre, quand j'écoute de la musique, quand je lis un livre, eh bien, je m'enrichis individuellement, j'apprends des choses, je m'alimente. Et peut-être que c'est aussi une manière pour moi de faire changer mon monde et ma représentation du monde. Et puis, comme je le fais pas, rarement tout seul, mais souvent avec des amis, euh, eh en fait, j'ai aussi une valeur collective. Ce n'est pas qu'une valeur d'usage individuel, c'est aussi une valeur collective, puisque derrière, évidemment, nous allons discuter de ce que nous avons vu. Nous allons entendre une posture différente. Nous allons ne pas être d'accord aussi, mais nous allons pouvoir en discuter en débat. Deuxième type de valeur de, de, de, de la culture, qui est une valeur plus extrinsèque, c'est que la culture apporte aussi à d'autres dimensions et à d'autres domaines. pour l'exemple de l'éducation artistique et culturelle, il y a une dimension propre à la culture dans le l'EAC, mais il y a aussi une valeur qui va apporter à des systèmes éducatifs. Et quand vous entendez dans une, un bilan, un tour de table en fin d'année, un enseignant qui dit que ça a changé le climat de la classe, bah, ce n'est peut-être pas forcément une valeur culturelle, mais en tout cas, vous avez apporté par la culture une valeur de partage à un autre domaine, puisqu'elle a agi finalement sur un autre domaine. Et cette valeur de partage, c'est finalement ce qu'on appelle aussi une synergie, un actif, une valeur augmentée. Troisième type de valeur, c'est une valeur économique. Alors, je ne partage pas complètement la manière de réfléchir parfois du ministère de la Culture. Il y a une dizaine d'années qui, avec le ministère des Finances, a essayé de calculer la retombée du produit intérieur brut de, de, de la culture. Mais moi, cette valeur économique, je la mettrai finalement en termes aussi d'emploi. Aujourd'hui, le champ de la culture représente un champ extrêmement important important de l'emploi en France, certes parfois précaires, certes parfois peu durables, certes parfois intermittents, certes parfois, etc. Mais en tout cas, un nombre d'emplois qui, dans le champ de la culture, est aujourd'hui extrêmement intéressant. Et si vous vous amusez à regarder dans votre territoire, je l'ai fait pour une intercommunalité que j'ai accompagnée en assistance maîtrise d'usage dans la construction de son projet, on a mis en parallèle, finalement, ce que produisait la viticulture, c'était un territoire qui produisait des vins assez nobles, et la culture, sous le riconnement des élus qui nous ont dit, si on demande à des universitaires de regarder ça, on a déjà le résultat, c'est un rapport de 1 à 100, si ce n'est de 1 à 1 000 en termes de, de produits intérieurs. Bon, en fait, ils avaient raison, c'est sûr que la viticulture, ça crée beaucoup plus d'argent que la culture. En revanche on a ajouté un deuxième critère, c'est qu'on a regardé le nombre d'emplois que ça crée. Et là, en revanche, le rapport n'était plus de 1 à 100, mais beaucoup plus de 1 à 10. Il y en avait toujours plus dans la viticulture, certes, mais ces emplois dans la viticulture étaient souvent une personne qui possédait un domaine et qui mettait en route des ouvriers agricoles ou une mécanisation pour le traiter et finalement ne représentait que peu d'emplois alors que la compagnie artistique implantée, alors que le, la structure culturelle associative implantée avait des emplois, certains le pays aussi, en plus agricoles saisonniers sont aussi, hein, mais qui étaient tout aussi importants. Et enfin, quand on a regardé où habitaient ces gens-là, à eh 90% les gens qui travaillaient dans le champ de la culture habitaient le territoire de l'intercommunalité, alors que dans la viticulture, il n'y en avait plus que 10%. Donc, ils redistribuaient l'argent produit à un autre endroit, que dans le territoire, ne serait-ce que parce que finalement, ils n'y payaient pas l'impôt. Quatrième notion de valeur, en fait, c'est ce qu'on appelle la valeur d'estime pour la culture. Alors, on peut la réduire évidemment à une pure politique d'image. Du hein, métropole, non. On, on fait beaucoup sur la logique d'attractivité en créant, si possible, euh, à l'entrée d'un port ou à la confluence de fleuves, ou à l'entrée d'un port et sur un fleuve, des bâtiments, si possible, assez hauts qui se voient de loin. Euh, il y en a, cas à Lyon, c'est le cas à Marseille, c'est le cas à Bordeaux, c'est le cas à Nantes, ce qu'on appelle le syndrome de Bilbao, hein, que vous connaissez comme moi. Mais si on sort de cette logique simplement d'attractivité, eh euh, euh, et bien, en se replongeant dans un, dans un ouvrage de Xavier Greff de 2006, qui en effet a travaillé un rapport au, au ministre sur la culture et l'attractivité de la France, il dit une phrase que moi je trouve extrêmement éclairante, il dit « pour que les gens ne partent pas, il faut qu'ils restent ». Et je trouve que ça donne toute cette valeur d'estime à la culture, c'est-à-dire ce qui est important finalement, ce n'est pas forcément d'attirer des cadres parisiens avec beaucoup d'argent, mais c'est que les gens qui habitent les territoires finalement s'y sentent le mieux possible par rapport à tout ça. Et comme Johanna est en train de reprendre la parole, je termine vraiment en deux secondes, tout ceci pour vous dire que tout ceci donne une valeur à la culture assez vaporeuse, c'est un mot de Dominique Sagot-Duvroux, économiste de la culture, attaché à l'université dans danger vaporeuse parce que difficile à évaluer, mais que dans cette difficulté à évaluer, elle n'empêche que c'est aussi ce qu'on appelle un consentement à payer, c'est-à-dire finalement l'acceptation par une société de donner à la culture une valeur d'existence et de la reconnaître comme d'elle, même si nous n'en avons pas véritablement l'usage. Voilà, Merci beaucoup. Pardon, je suis, J'étais un peu long euh, sur la fin. Je vous prie de m'en bon, excuser. Mais c'est vrai que les politiques culturelles, en, en une demi-heure, et le projet culturel de territoire, c'était quand même un petit challenge. Merci. Encore. Merci beaucoup pour ce tour de force euh, qui est exemplaire. Euh, et donc pour toutes ces informations très riches que vous nous avez transmises à une vitesse assez importante. Euh, avant de reprendre sur les questions, puisque nous, avons, nous sommes déjà. Euh, il est déjà midi 30 et c'est l'heure. Euh, présupposé de fin de ce webinaire. Et avant de passer aux questions, pour vous permettre de reprendre votre souffle, euh, je tenais juste à, à indiquer aux personnes qui sont connectées qu'une euh, journée professionnelle autour de, de la question des projets culturels des te, des te, de territoire euh, est organisée le 2 juin prochain euh, par les deux agences, donc l'agence Auvergne euh, Spectacle Vivant. Et l'agence que je représente, l'agence Auvergne-Alpes Livre et Lecture à Saint-Just, Saint-Rambert. Euh, et que euh, toutes les attentes et les questionnements euh, concernant des, des, la méthodologie de projet ou euh, plus des questions, on va dire, techniques, euh, euh, en lien aussi avec les financements, les retours d'expérience, la, la possibilité d'entendre de, de, des exemples peut-être plus, euh, qu'on qu puisse approfondir de manière euh, plus importante. Ben, tout, toutes ces choses-là sont, sont prévues au programme de cette journée, euh, le 2 juin. Je, je me permets juste de partager l'écran pour vous montrer le, le programme rapidement. Euh, et donc, c'est aussi pour anticiper les éventuelles euh, frustrations que vous pourriez avoir suite à ce webinaire que nous avons pensé euh, comme une introduction en matière, une introduction historique, une introduction en lien avec les politiques publiques euh, que vous pouvez, pourrez bien sûr réécouter puisque tout est enregistré vous et sera, vous sera transmis euh, afin de, de, de, de mettre quelques bases un peu théoriques et euh, historiques et géographiques au final à, à ces concepts, le concept de territoire, le concept de culture et aussi les, les grands principes de, des projets culturels de territoire tels que vous les entendez, puisqu'il euh, y a une multiplicité de points de vue sur ce, ce concept-là et je pense qu'il n'y a pas un cas d'école spécifique à donner, une, une, un manuel des politiques culturelles de, de territoire. Alors, le 2 juin… Nous avons prévu une, une, inter, une conférence d'ouverture avec Raphaël Besson, qui est directeur de l'Agence Ville l'Innovation et chercheur au laboratoire Pacte, et euh, qui a sorti dans un, dans un rapport euh, récent, le, le rapport Lucas, huit euh, euh, préconisations concernant les, les, les, les projets culturels de, de territoire de, de demain, plus sur l'idée de passer de la, de la euh, coopération dans la culture à une, une culture de la coopération. Ensuite, nous avons des, des conférences flash pour présenter trois, trois items qui nous semblent importants dans, dans, dans l'organisation d'un projet culturel de territoire. C'est tout ce qu'on construit ensemble, tout ce qu'on Négocier ou discuter entre nous euh, pour euh, essayer de, de trouver les points de front, frottement et construire euh, à partir de ça et euh, toute la, la partie évaluation, donc, ça c'est revenu dans les attentes que vous aviez par rapport à ce webinaire. Euh, et ensuite l'après-midi, nous allons avec les trois mêmes intervenants de ces temps flash euh, continuer le travail en atelier avec un quatrième atelier qui est un atelier très large euh, autour de retours d'expérience pour permettre d'avoir des portraits croisés de personnes qui participent à des projets culturels de territoire qui chacune a sa vision du, du, du territoire, de la culture, de la manière dont ils travaillent et donc est, il est important de, de pouvoir les entendre voilà, j'arrête ici le partage et donc je vais passer la... Donc, pour tous ceux qui sont... Euh, sont encore là, euh, au-delà de, de leur annoncé de fin, ben, euh, je, je vous remercie de votre attention et de votre euh, patience. Euh, je vous propose quand même de continuer avec quelques questions, puisqu'il euh, est important de pouvoir échanger. Euh, on se donne 10 minutes, euh, peut-être, 10-15 minutes pour, pour, pour y répondre. Donc, je, laisse, je passe la parole à, à Léo Anselme de l'agence euh, du spectacle vivant, qui, qui va être votre porte-parole. Oui, alors il y a notamment une question qui, qui est posée, c'est euh, donc François, dans votre vision, y a-t-il une place pour la notion de, de droit culturel Et moi, j'ajouterais euh, comment on peut euh, articuler le fait que, de travailler sur du coût humain, justement, qui part de, de l'identité des territoires de ces acteurs, euh, et passer par une contractualisation entre les seules institutions publiques où les acteurs culturels sont bien souvent peu partie prenante alors. Sur, sur la partie droit culturel, je suis désolé, j'ai fait le choix de, de, de ne pas euh, euh, le, le, le mettre en tête comme étant un étendard et un peu volontairement, mais, je, je, je, mais, mais du coup, peut-être que je n'ai pas été très, très clair. Euh, pour moi, c'est un élément qui, au contraire, est un élément très structurant des projets culturels de territoire. Euh, donc, il court dans beaucoup de logique. Il court justement, si on reprend dans le magueufine, la question de la fraternité. Il court bien évidemment dans la logique d'intersectorialité, de pouvoir d'agir, d'empowerment qu'on emprunte au domaine social et sur lequel, en fait, la question de droit culturel, qui n'est pas prononcée par eux, mais est déjà véritablement active, notamment dans ce qu'on appelle le développement social local, avec une pensée qui nous vient plus du Québec, mais qui se décline dorénavant de plus en plus dans... Dans nos politiques publiques, et on le retrouve évidemment dans les logiques d'interculturalité, c'est-à-dire évidemment dans la place que l'on accorde et que l'on donne aux personnes. Et là aussi, euh, par manque de temps, je suis vraiment en incapacité de, de, de, vous, de vous donner ça, mais pour moi, il y a quelque chose qui, en effet, là, est transsectoriel, je dirais et l'ensemble de la pensée euh, projet culturel de territoire, au projet artistique et culturel de territoire. Pas non plus parler de la place des artistes, beaucoup, euh, j'en suis désolé, hein, mais évidemment qu'ils ont un rôle extrêmement important, aussi bien dans les patrimoines et dans les héritages mém mémorisés et construits, que dans les récits, que dans énormément de choses, mais, mais euh, on, a, on est passé un peu vite, évidemment, sur, sur tous éléments-là. La deuxième question, Léo, que vous posez, c'est qu'aujourd'hui, nous restons dans des contractualisations et dans des gouvernances, on va utiliser ce mot-là quand même, aussi, évidemment, extrêmement public. Alors, c'est déjà... Pas mal. Hein. Je trouve que euh, les contrats territoriaux qui ont pu être signés avec les DRAC, certains départements, hein, plus rarement avec des régions, sur le AC, sur le, la lecture publique, sur le livre, euh, voilà, vous, vous les aviez cités à l'origine dans vos, dans vos attentes, montrent quand même qu'on a réussi à, un peu mieux à mettre autour de la table, et pas uniquement à mettre autour de la table des gens dans des conseils d'administration euh, où, en fait, on, on valide à la volée en une heure et demie des choses, mais où on ne débat jamais réellement finalement, de nos cahiers des charges, parfois antagonistes. Je trouve que ces comités de pilotage, comités techniques, comités de cambouis, on les appelle comme on veut, en tout cas de ce qui a été créé là, a permis quand même aussi de mettre euh, des bases de valeurs différentes. Ça a été facilité en partie dans l'éducation artistique culturelle parce que, en grande partie, ils se sont centrés sur les enfants et les jeunes. Et en France, on est dans un pays où on ne fait pas de mal aux enfants et aux jeunes, et donc on est quand même tous convaincus d'origine. Ça permet certainement d'avoir un peu décalé le débat et d'avoir été plus simplement que sur le champ de la culture, qui parfois aussi crée quelques cahiers des charges antagonistes. Pour autant... Aujourd'hui, dans un projet artistique et culturel de territoire, moi je pense que cette contractualisation, elle pourra aller plus loin, y compris avec le, le, le domaine privé. Euh, y compris avec, alors on le voit dans des questions qui sont beaucoup liées à l'histoire de l'aménagement, conseil citoyen, conseil de développement durable, je, je, je regrette de le dire comme ça, parce que, évidemment pour ceux et ceux, celles qui ont siégé parfois de ces politiques de la ville, ou de ces pensées de la loi Voinet, ils disent, oh, bon, alors c'est si pour faire ça, c'est -ce pour en arriver là, etc. Mais il n'empêche que... Euh, voilà, il y a quand même un élément là, il faut s'en nourrir et peut-être qu'en effet nous avons échoué, nous n'avons pas bien réussi, mais, mais ça ne veut pas dire que nous échouerons demain. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être une autre manière et ça touche aussi pour beaucoup aux questions de, de, de forme dans la coopération. Et là-dessus, vous avez cité le rapport Lucas qui, qui, qui justement propose d'autres logiques de forme euh, qui ne sont pas non plus des, des, des recettes, hein, mais qui sont en tout cas une autre manière d'aborder... Euh, euh, me semble-t-il, cette capacité à construire ensemble et à contractualiser. On voit arriver quand même dans certains euh, territoires, je tiens à le dire quand même pour le, pour le dire, c'est une notion d'un droit vaporeux là aussi, euh, euh, ou gazeux. La euh, notion de droit gazeux, c'est toujours lié aux parcs naturels régionaux. C'est ce qu'avait dit le Conseil constitutionnel euh, quand on lui a présenté le décret de création de 66. Euh, c'est la notion de charte qui de plus en plus se développe dans les projets artistiques et culturels de territoire. Et ces chartes, elles sont co-rédigées, en effet, entre domaine public et domaine associatif, parfois y compris avec des conseils d'habitants ou avec des habitants. Euh, et ces chartes, alors évidemment, elles ne sont pas prescriptives, hein, donc ce n'est pas un, un, pas, pas un droit légal, juridique classique, hein, mais elles sont quand même euh, extrêmement importantes parce qu'elles par arrivent à mettre par écrit, et pour un franc... Pour la France, mettre par écrit, c'est extrêmement important. Mettre par écrit, finalement, aussi une manière de penser, une manière aussi de conduire la pensée. Avant de donner la parole à Eve hiverna qui a levé la main, il y avait une question euh, sur une, une source bibliographique euh, concernant l'intersectorialité. Les gens n'ont pas eu le temps de noter. Euh, voilà, tu as évoqué euh, ce euh, Oui, pardon. Françoise Liot, L-I-O-T. Euh, culture et santé, il y a un sous-titre dessous, je me souviens plus. Édition de la tribu, Toulouse, euh, 2022. C'est paru, voilà. C'est sur les dispositifs culture et santé, une longue étude qui a été réalisée, mais euh, l'étude déjà intéressante pour ceux qui s'intéressent à culture et santé. Mais même si vous ne vous intéressez pas, il y a un petit chapitre sur la notion d'interprofessionnalité que moi, je trouve… Extra Alors, il y, a, il, y a, il, y a, il y a un petit chapitre sur l'intersectorialité et, et pourquoi aujourd'hui on, on a bien du mal à, à traduire nos à sortir de nos politiques sectorielles. Ça, pas, pas inintéressant historiquement, et un, un, un chapitre sur l'interprofessionnalité que moi je trouve être extrêmement intéressant sur la manière aussi euh, finalement de commencer de l'interculturalité par échanger entre euh, nos façons de voir le monde et nos professions et nos métiers. C'est ben, un des auteurs justement qui, qui figurera dans l'ouvrage qui va sortir début juin sur les droits culturels qu'on a conçu super. avec les éditions édition d'attributs et, et l'UFISC justement. Très bien. Donc, euh, Evie Verna, si vous voulez bien prendre la parole. Oui, bonjour, euh, je, je, alors j'avais plusieurs questions suite à, enfin, en réaction aussi à ce que vous venez d'expliquer. De, euh, alors ma première question c'est quels sont ces, ces antagonismes dont vous parlez dans le cahier des charges euh, justement et ensuite moi j'en ai un à vous, vous soumettre qui me pose question depuis euh, un moment, c'est justement quand vous dites euh, éducation artistique et culturelle qui ne ferait répondre pas totalement partie de la question artistique et, euh, et culturelle, enfin pas pas en termes de création. Euh, et je trouve que ça peut poser problème parfois parce que ça donne un statut presque social euh, aux artistes qui euh, et ben qui, qui, qui font ces actions culturelles et ces, ce travail d'éducation et qui les et qui, qui discrédite aussi parfois dans leur euh, bah, dans leur création. Voilà. Merci. Eve, euh, je, je veux bien que, que vous redonniez la première partie de, de, de questions. Je l'ai un peu perdu de vue. Je me souviens plus de ce que vous m'avez dit. Je reluis assez, je vais répondre. Ah, vous n'avez pas votre micro. Oui, la, la première question, c'était du coup, quels sont ces antagonismes dont ah oui, vous parliez eh euh, donc là, les antagonismes, c'est plutôt les cahiers des charges de, de, de, de toutes nos collectivités. Une région n'a pas le même cahier des charges qu'un département, qui n'a pas le même cahier des charges que, voilà, et, et ça a tout à fait légitimité. Je rappelle juste que c'est le principe même de, de, de la France de laisser toute collectivité définir elle-même sa politique et ses euh, droit de classique, mais mais euh, dans ces politiques-là, il y a une difficulté parfois à en effet faire se conjuguer des cahiers des charges qui finalement sont dans des attentes extrêmement différentes. Et cette euh, ce manque de conjugaison n'est pas toujours un, un, un, une question euh, je veux dire politique et idéologique au sens noble du terme. C'est parfois plutôt une manière de le traduire et, et ça peut d'être rediscuté et remis en commun. Bon, alors, il y a un immense avantage, et on l'a bien connu dans le financement croisé. Euh, euh, quand vous avez autour de la table toutes les collectivités qui ont des cahiers des charges différents, euh, bah, finalement, euh, ça va quand même. D'abord, hein, on n'évalue jamais ces cahiers des charges, donc ce n'est pas grave. Et puis, finalement, si on s'entend bien, bah, ce n'est pas grave. Voilà. Euh, bah, si, c'est grave. Parce que ça veut dire qu'on fait ça un peu dans l'interstice finalement d'une pensée. On écrit des choses, on ne les respecte pas. Bon, On est français, hein, donc ce n'est pas très grave. Enfin, ben si, c'est quand même un peu grave. Donc, ça veut dire que si on arrivait à prendre le temps avant d'essayer de restructurer un peu nos cahiers des charges, de les réinterroger au regard du territoire où on est, de comment essayer de les traduire, je pense qu'on partirait sur une base un peu plus commune à l'origine, qui, quand tout va bien, Continuer à rouler. Mais si un jour, quelque chose va mal, et ça peut arriver dans un changement politique, ça peut arriver dans plein d'éléments, eh bien, on saura nous le rappeler. Et je pense que cette base commune, ce camp de base en commun, c'est souvent le terme que moi j'emploie, il est un peu manquant. Alors après, sur l'éducation artistique et culturelle, je partage en partie, votre avis, et je vais, je vais essayer de dire pourquoi. Évidemment, si on parle d'éducation artistique et culturelle, tel que le ministère de l'Éducation nationale actuelle, avec son ministre actuel en parle, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais ce n'est pas ça, l'éducation artistique et culturelle, quand même, il y a des balises référentielles qui existent. Il y a des choses qui nous sortent uniquement d'un temps scolaire, dans une question de, purement d'apprentissage, qui pose la question de la valeur artistique et non pas de l'intervenant euh, voilà, mais véritablement de l'artiste qui intervient au regard de sa création et de son projet artistique, qui a donc tout à fait sa valeur, pas de manière supérieure au projet pédagogique, au projet éducatif, au projet social, peu importe, mais en tout cas qui a la même valeur et la même force que cela. Aujourd'hui, alors, bon, cette question de l'instrumentalisation, qui est un terme qu'on a beaucoup employé dans les années 90, pas tellement avec le monde scolaire, mais plutôt dans les aménagements politiques de la ville et dans ce qu'on appelait aussi les, les animations de, de, de pieds de tour euh, ou de pieds de cité, euh, euh, il a un peu disparu, peut-être malheureusement, parce qu'en effet, il y a des aberrations qui peuvent exister. Pour autant, je pense que quand on arrive à poser, et ce que je n'ai pas dit, évidemment, dans, enfin, je l'ai dit mais très rapidement, dans la manière de regrouper aussi les acteurs d'un territoire, ben, les artistes, ce sont des acteurs d'un territoire. Hein, ils, ils y habitent pour certains, ils sont implantés, parfois ils sont associés, parfois ils sont invités, parfois ils sont Mais ben, En vrai, fait, ils sont bien des acteurs de, de, du système territorial. Donc, ça veut dire que ça se construit aussi avec eux, non pas pour qu'ils disent ce qui serait supérieur aux autres, mais tout simplement pour qu'ils donnent leur parole en équivalence avec celle des autres. C'est pour ça que je partage en partie votre avis sur l'éducation artistique et culturelle, et, et je pense qu'il est important aujourd'hui de rappeler, alors même si on peut aussi être satisfait, je le redis pour le ministre, je suis très satisfait qu'aujourd'hui, l'éducation artistique et culturelle, depuis maintenant une accélération du temps, c'est vraiment fait à partir du plan Tascalang de 2000 et une grosse partie un peu molle, on va dire, entre 2002 et 2013. Mais maintenant, il y a quand même une accélération du temps. Cette question-là soit devenue un objet de politique publique. Pour autant, ce n'est pas une politique publique, l'éducation C'est un objet d'une politique publique dans lequel, évidemment, la place des artistes et la question de la création est extrêmement fondamentale. Je crois que. Comme on a largement dépassé qui est 17 heures, euh, euh, 12h46, on va devoir euh, interrompre ce webinaire passionnant qui a fait un, un bon panorama, qui a repassé tout, replacé toutes les bases nécessaires pour comprendre les évolutions sur les territoires de, du développement culturel notamment. Un terme qu'on n'utilise plus aujourd'hui, mais bon. <rire> euh, voilà. Euh, il me reste à remercier tout le monde. Je ne sais pas si mes collègues veulent ajouter quelque chose. Et Rendez-vous donc le 2 juin pour ceux qui sont de la région pour approfondir voilà. ces questions. Et puis, Léo, merci encore, mais peut-être dire évidemment que je suis à disposition hein, par, par votre biais et qu'il ne faut pas hésiter à prolonger cette heure et demie si vous en avez envie, besoin et que je peux être d'une aide quelconque. Je suis évidemment à votre entière disposition beaucoup François, on, on transmettra tes coordonnées euh, du coup si tu, si tu en es d'accord euh, pour. Euh, oui, pour mais ça pour peut rester discuter. aussi en, en, en votre sein et puis après euh, on, uh -huh. on échanger. Voilà. Okay. merci à tous les participants et merci pour, ces, pour ce webinaire rendez-vous au 2 juin merci encore à très bientôt, au revoir, au revoir. merci, bonne journée